J'ai pas oublié mon arme dans l'armoire j'en la quinte quand je suis tout en noir Toujours debout des sous, on assoit C'est comme une journée pour nous le soir Habitué au fait d'hiver et J'ai pas oublié mon arme dans l'armoire J'en la quinte quand je suis tout en noir Dijon, debout des sous, on assoit C'est comme une journée pour nous le soir Habitué au fait d'hiver et d'hiver